Mime houle, mi Mime lumi. Mimé houle, mi lolo, lolo, C'est un peu mon Kokolo Foti Mono Hokinta, ça. maison dans son monde alors les génies vont faire sortir de l'argent maintenant vous allez voir que vous voyez c'est ça voilà on a dit la multiplication de 10 000 qui va nous faire sortir 100 000 hein?